Mais qu'est-ce qu'il y a T'es plein de problèmes dans ta vie toi. Ouais, j'en ai marre de la muscu. C'est normal, hein. Toujours la même chose, ça y est, même moi. hein. Y'a pas un sport où on euh, pourrait être musclé euh, sans forcément devoir aller à la salle. Je pense que ça doit exister, hein. Genre quoi Le sexe <musique> sur Fitness Fusion on est là pour faire des fusions. Attends. Non, non, non. non. On est cousin, on est cousins. Ouais, ouais, c'est un amène. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo force. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, sur Fitness Fusion, le mercredi c'est une vidéo force où on vous donne yes. des conseils, des astuces en musculation pour se muscler. Pour se muscler, <rire> bien sûr, et le dimanche. Et le dimanche, vous retrouverez des vidéos fun dans lesquelles on a des concepts marrants. Euh, on essaie de s'amuser principalement et de vous faire kiffer, de vous divertir. Va, alors... Euh, si tu regardes là, moi je regarde là, ça va pas le faire. Tu regardes où tu veux bah là, Maintenant on a trop de matos, on sait plus trop où regarder, on va regarder ici. C'est ici qu'il faut regarder frère. C'est celle là C'est la principale, hein avec des concepts marrants. Comme par exemple faire ah oui, des cobibes pendant 30 secondes pour muscler son Ouais, Il <rire> y a Paris musclé, où on doit deviner le nombre de reps d'un pratiquant. Euh, et celui qui se trompe, qui est le plus éloigné du score, il doit, il doit faire, faire. Euh, le, la paire. On a euh, ben, des défis sportifs, comme par exemple le match de foot qu'on a fait quand on était en Italie. On a aussi le duel de testostérone pour tous ceux ouais. qui aiment la force. On se teste sur les trois exos principales en musculation le squat, le soulevé de terre et euh, le, le développé couché. T'as dit quoi Le squat, le bench et le et développé couché Tro... Deux fois le développé couché, moi je l'ai tous Voilà, donc vous avez compris, ça c'est fitness fusion. Et pour ne rien louper, activez la cloche et, et abonnez-vous. Abonnez j'ai enlevé mes lunettes pour le reflet, j'avais oublié. <rire> Hop, petit faux raccord, je suis plus beau d'un coup <rire> donc si on a créé tous ces concepts sur la chaîne c'est parce que la musculation euh, traditionnelle elle peut vite devenir ennuyeuse parfois quand on la pratique tous les jours donc nous on aime bien apporter un peu de divertissement sur YouTube parce que cette plateforme est faite pour ça c'est vrai du coup aujourd'hui on s'est dit bah, pourquoi pas essayer de changer leur pratique pour s'ouvrir à d'autres sports parce qu'il y a aussi d'autres sports que la musculation qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques aujourd'hui ensemble nous allons énumérer euh, les 5 euh, sports qui pourraient vous faire prendre un maximum de muscles. Donc voilà, on va classer les 5 sports par ordre de celui qui fait prendre le plus de muscles et en premier, ce sera ben, le meilleur pour se muscler en dehors de la musculation. Donc le premier sport, on va commencer avec l'escalade. Donc c'est pas un sport ouais, qui vrai. va vraiment développer votre masse musculaire à, au point d'être considéré comme un bodybuilder mais quand même, vous allez attraper des bons petits avant-bras, euh, bon des, petit des gros dorsaux aussi parce qu'il faut se tracter. Ouais. Et, euh, on pousse aussi sur les jambes à un certain niveau euh, euh, en vrai, escalade. Ouais, c'est ça. Souvent, ils ont un physique assez athlétique, fin, pour être léger, pour se tracter. Piatre mais sexy. bien taillé. Les mecs, ils ah. sont secs. On dirait c'est de la roche. Ouais, c'est de ça. la roche. Les mecs, ils se fondent dans, dans ce qu'ils font, c'est ça. Que rien à voir avec les corps que vous verrez en salle de musculation. Non, okay. Mais si vous voulez un corps solide, l'escalade, c'est peut-être fait pour vous. En tout cas, pour changer un peu euh, de la musculation. Euh, si pendant 2-3 mois, vous sentez une peste de motivation, n'hésitez pas à aller trouver un club près de chez bien vous sur l'escalade. Donc, en deuxième sport, on aura le vélo, le cyclisme, qui va muscler. Bah, de toute façon, on le voit, les mecs, ils ont toujours des cuisses les sèches, cuisses, hein. sec, des bons mollets, mais c'est tout ce qu'on a. Quand on fait du cyclisme, on a juste des bonnes cuisses, des bons mollets. On est sec ils sont secs, parce qu'avec le vélo, c'est une grosse dépense en termes de cardio. Mais il n'y aura que le bas du corps qui sera musclé, ça touchera pas forcément le haut du corps, c'est le seul défaut. Ouais, je sais pas s'il y a des cyclistes dans les abonnés, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous travaillez haut du corps. Je pense que c'est pas, pas utile sur un... Sur un vélo. En tout cas, la diète, pas elle pas doit être importante parce que le fait d'être léger ça, ça, ouais. ou affûté, ça, ça peut aider. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils font des exercices de renforcement. Ou au moins, pour équilibrer le haut du corps et le bas du corps, je pense qu'ils peuvent mettre ça en place. Mais en tout cas, ce que vous avez développé principalement avec le vélo, ça va être les cuisses les et gigacuisse. les mollets, ça c'est sûr. Il y a un cycliste qui fait aussi de la muscu à côté. Il et connaît je bien je le cycliste euh... parce qu'il y a beaucoup de dopage dedans. C'est vrai. vrai. <rire> <rire> non, il y a un cycliste, il faudrait que je retrouve son nom, je t'enverrai, il a des cuisses. Euh, il baisse des bodybuilders hein. Tu vois les cuisses tu... ah ouais. Je te jure qu'il a ah des mais, cuisses euh, il... énormes Il prend des produits Bah Oui bah bien ah, sûr ah, ah. Mais c'est impressionnant pour un cycliste Et le mec il a fait Sur un vélo Il a réussi à faire marcher un grille hein, en pédalant tellement Il, il, il a tosé un pain tellement il roulait vite Robert C'est mal ah, okay, la taille des cuisses Donc on passe au troisième sport euh, Donc ce sera la boxe qu'on a placée euh, La boxe va vous développer un cardio énorme ah, C'est pas ce qu'on recherche en priorité en musculation, Mais c'est toujours bien d'avoir un bon cœur les gars et euh, surtout, un haut du corps puissant et très explosif. Ils sont très, très explosifs et rapides. Je peux dire parce que je suis en train de me demander s'ils ne travaillent pas les jambes aussi. Parce que je sais que les coups, ils partent des jambes. Du bassin. Non non ça, ça part parle vraiment du genre des jambes tu transfères non, là, Monsieur non, mais tu fais de, de la boxe tu transfères la, la force de tes jambes au haut du corps pour envoyer okay. un impact puissant mais ça c'est pareil les boxeurs euh, dans nos abonnés n'hésitez doivent... pas à nous dire en commentaire si vous travaillez les cuisses pour moi la boxe ils le font rappelle-toi quand on s'est entraîné une fois en kickboxing on a fait des squats ouais, des bon, ponts, non, donc, ils le font ils le donc, font euh, vous allez avoir un, un corps euh, complet avec ce sport mais euh, ce qu'on a euh, ce qu'on voit souvent en photo chez les boxeurs c'est leur gros dorsaux ouais. C'est leur gros biceps, euh, même si c'est pas avec le biceps que vous allez être fort, c'est plus avec le dos, parce que le dos, c'est ce qui envoie la force. C'est vrai. Après, souvent, ils font de la muscu à côté. Ouais. J'allais prendre l'exemple de Morgan Chapa, il fait beaucoup de muscu à côté, mais il, a, il est propre. Physiquement, il a un très bon corps. Ouais, en plus, il dans les coques sportives. Comment il s'appelle déjà le, le copain, alors, Manoudou Arnold. Comment tu sais <rire> C'est <pas> vrai <rire> bon, ça, je Qu que y Les de Ça me parle c'est voilà, on va bah se faire foutre, ouais <rire> Pourquoi tu me parles de Normanoudou Parce qu'il ah, a ouais, un copain, voilà, il est. Voilà, bah, va le mettre. Ah, voilà, ok. Ah, ouais, bah pour le prochain. Donc voilà, en quatrième, ça sera la natation. On hésitait entre boxe et natation, mais pour moi, la natation fait des sacrés titans. Il suffit de voir ah, le copain de Normanoudou, si je ne m'abuse. Il est grand. Un meuble. Il est comme ça, il a des dorsaux, c'est ah, n'importe quoi. quoi. Et ouais, là, là, la natation, c'est complètement fumé. Ça vous travaille les cuisses, vous allez faire les épaules, le dos. Le cardio. C est, c est, c est ça, ça va te tonifier intégralement. De toute façon, dans la perte de poids, déjà, c'est recommandé. Et pour se muscler, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaules, des problèmes voilà, de dos. Pour tout, pour la rééducation. C'est trop bien la aussi. Donc, euh, si vous voulez faire un break dans la muscu, moi, je pense que c'est le sport un des meilleurs. Euh, vraiment où il faut foncer. Après, si vous avez besoin de plus de plaisir, euh, de. Le sexe. J'allais dire la boxe. Mais <rire> bon, en tout cas, la natation, ça fait du bien. Euh... Il a pas tu... besoin d'être entouré, c'est ça qui est bien aussi, tout le monde peut apprendre à nager tout seul, il a pas ouais, pas besoin... Cool. Je sais pas, tu, tu, tu... même, t'habites à côté de la mer en été, tu veux faire un break de muscu, tu nages pendant un mois à la plage, tu, tu te régales. Ouais, tu te régales. On a essayé de vous mettre des sports, où vous pouvez être indi... euh, le faire individuellement. On n'a pas mis de foot, on n'a pas mis de rugby ou quoi. Là, attention, vous voulez y aller, il n'y a pas d'excuses les gars. Euh, il reste quoi El sporto numéro 1. <rire> c'est quoi C'est la gym frère. Ah oui c'est vrai. Et le, le, <rire> le précieux, tous les mecs chargés disent oui, mais j'ai fait de la gym. Voilà, donc vous l'avez compris, le numéro 1 le number one, c'est la gymnastique. Et euh, quel meilleur exemple que de ces basés gars, Rafael Costa, Rafael des titans. Donc euh, vous le voyez, vous pouvez vous faire un sacré corps, surtout si vous avez commencé bien jeune la gymnastique. Donc euh, si vous avez un gosse là qui arrive, n'hésitez pas, Baby Gym, ça durer 2-3 ans, grand, il me semble, euh, parce que derrière vous allez développer beaucoup plus de facilité. Facilité pour tous les sports, parce que c'est vrai. Le corps, il se développe énormément. Vous allez devoir tracter votre corps. Euh, c'est du poids du corps. C'est un peu du street workout, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est juste, il n'y a pas de repères dans l'espace. Il n'y a pas les, les figures, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais là euh, mais le physique euh, intervient dans, dans tous les exercices. Et même, il suffit de regarder les gymnastes de haut niveau. Je les regarde physiquement quand ils font leurs Ils sont des bras. Ah ouais, ouais. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça C'est pareil. Je ne sais même pas s'ils vont en salle pour faire je ça. pense vois, pas J'ai l'impression que, que rien qu'avec leur pratique, ils développent un, un corps euh, égal euh, au nôtre. Alors que nous, notre objectif, c'est pas de faire des pirouettes, c'est vraiment de se muscler, tu vois. Après, Il y a beaucoup de mouvements qu'on connaît pas, qui sont comme le cheval tu T'as vu les mecs qui mettent leur mains au sol ah, là, bien sûr. et ils tournent autour Faut le porter le corps, les, les bras, non, c Les les pompes, à l'équilibre tu vois ça, Sur ça la barre quand ils se lèvent. il y, y a plein de trucs. Les ATR. Ça, c'est les, les, les. cours de ce qui me reviennent. Pour moi. Pourquoi la gym en numéro 1 clairement ouais, bah, Moi et... je, je, je, je suis satisfait de notre classement là, ouais. je pense qu'ils vont pas être déçus. En bonus, moi j'aurais mis entre deux, entre la natation et la gym, j'aurais mis le break. Ah bah on a oublié, on a le oublié. deuxième. Ouais. <rire> c'est pas grave, on glisse entre les deux. Hein. Bah y en a combien alors Ça fait 6 là. On en a mis 6. Vélo, natation, botch, breakdance, gym. C'est lequel qu'on a rajouté. Ah c'est l'escalade on ouais. avait dit qu'on matait pas. C'est pas grave, on glisse entre deux le breakdance et c'est tout. Bon, Du coup on le met parce qu'on devait le mettre et le breakdance figurait en deuxième position ouais, euh, juste après la gym. Et là c'est pareil, on peut citer un grand du fit game, Newton ou Double Dragon qui a fait du breakdance et je pense que ça l'a aidé, ça l'a beaucoup aidé pour sa pratique de Et moi je me souviens quand je faisais du breakdance en club j'avais Rachid mon prof. Ça m'avait toujours impressionné la première fois que je l'ai vu en torse nu, c'était mis torse nu pour se changer. Allez, Rachid, un torse nu. Voilà. <rire> le mec il, il avait la trentaine, tu vois. Pas de muscu, il avait abdos tracés, des bons bras, ouais. des bons pecs. Tu vois que c'était un bon sportif, tu vois un mec bien chaud quoi. Et ça m'avait, franchement, ça m'avait impressionné. Je veux dire, il m'avait impressionné. Ce que tu vas dire, hein. ça m'a impressionné. Ça l'avait <rire> un petit hein, peu excité, un ses yeux. Il dit un petit peu, c'est dangereux. <rire> euh, donc vous voyez tous les sports où vous devez soulever votre corps en général ouais. euh, vous pouvez avoir un bon corps un ben, corps bien musclé en fait tu fais du poids de corps mais sans t'en rendre compte tu vois C'est ça c'est du street c'est un peu de ça le street tout ça on l'a pas compté c'est ça fait partie de la muscu tout ça ouais. street workout c'est bon c'est de la muscu ouais. c'est ouais. ouais. bon Tu bon bon. suis content de notre classement c'est un bon classement si vous avez un classement différent du nôtre, si vous voulez rajouter d'autres sports le football le rugby bien sûr sorti on sait pas tous les sports Vont vous faire un, un physique pour les six qu'on a donné aujourd'hui. Je pense que c'est les meilleurs pour euh, ouais. avoir un, un corps bien musclé et bien tracé. Si vous avez des avis différents, n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires. Euh, ça va nous aider pour le référencement. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Pensez à lâcher un commentaire. Donc, on vous l'a dit. Si vous avez un avis différent d'une autre ou si vous avez des sports que vous avez inventé, même chez vous, hein, comme Sonic, euh, ouais. c'est un sport. <rire> c'est un ceux sport. Qui ont, ceux qui ont <rire> vu la vidéo des 20 abonnés, euh, <rire> c'est euh, un sport. On a acquis des bonnes cuisses Grâce à Sonic <rire> Et voilà Pensez à vous abonner activer la cloche des notifications Et on se retrouve De toute façon On va se retrouver hein, en fait, Je vais vous retrouver Et surtout soutenez-nous Avec QNT Vous voyez Ils nous mettent bien Tous les mois euh, Franchement Pour des petits Youtubers Comme nous Ils nous mettent très bien même. Ils nous aident beaucoup Dans notre musculation Donc si vous voulez nous aider Utilisez bien le plot promo Fitness Fusion Vous avez tous les articles Qu'on expose Parce que maintenant On a une boutique ici C'est vrai Donc les t-shirts euh, Les pré-workouts Vous avez aussi là euh, les, La méta pure La prime way La meilleure way de yes. QNT, Les ceintures, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Et n'oubliez pas que peu importe le sport que vous faites, la récupération et l'alimentation c'est important. C'est pas parce que vous faites pas de musculation que vous n'avez pas intérêt à prendre des protéines ou des BCA. Ça reste important. Voilà. Peu importe le sport Mais que vous faites. Mais je pense que plus en plus de sportifs l'ont compris, ouais, ça je vu. On voit des footeux dans les vestiaires ouais. maintenant avec leur shaker de protéines. Donc n'hésitez pas les gars, ça pas va que des vous shakers, aider. Hein <rire> <rire> d'ailleurs, on peut aussi vous coacher, si vous passez sur le site, notre site, fitnessfusion.fr, vous retrouverez du coaching à distance, du coaching sur place, parce que monsieur fait du coaching sur place dans le Nord, ah, n'oubliez pas. Il, a, il y y est... ne met pas ça en avant. Et il y a une promo pour les abonnés fitnessfusion. Voilà. Le voilà. Allez voir sur le site internet. Il a dit, fait 10 euros la séance. Et on s'adaptera à tous vos <rire> sports. Évidemment, basket, boxe, peu importe, on s'adaptera, on leur fera. Oh, il faut de l'explosivité, on sait faire. Euh, franchement, c'est sait tout faire. On en est très bon, je trouve. Bien trouvé, ça, c'est bien. On très, très bon. J'avais oublié de placer cette. Petite on petite est très, très bon. Aussi, mais... C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de. J'ai lâché un botion, je l'ai vu il y a volé, Pimous. Et du dio force et fun. Le botion, il a fait ça